Vous me poserez la question de savoir pourquoi j'ai la droite pas de l'argent. La raison est simple. Les chefs de parti politique que je viens de citer sont manipulés par le ministère de par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matar. Je l'affirme. Parce que ce détail est important. D'ailleurs, ces gens-là ont même perçu plus que certains partis de la majorité, plus que même la guerre de M. Missanda, qui est de la majorité, qui a même quelques élus. Comment justifier que les partis qui soutiennent le président sont maltraités et ceux qui se disent contre le pouvoir sont logés à la grande enceinte au-delà des critères énoncés par la loi. La loi dit qu'il y a une base pour tout le monde. Si c'est 5 millions, tout le monde prend 5 millions. Maintenant, la, euh, le montant commence à monter en fonction des élus que tu as. Mais ces gens-là qui on a donné 30 millions, qui n'ont même pas de siège, qui n'ont pas de personnel qui exerce, qui n'ont même pas d'élus, sont à 30 millions. Ceux qui ont même des élus, patogent, cela relève de quoi? Cela relève. Vous voulez que je le dise Cela relève. Hein? Du jeu de sous-marin. Ils sont contre la souveraineté des Gabonais. Ils sont contre. Ils veulent jouer à ces jeux jusqu'à quand?